Bah, salut, je suis Baud et bienvenue sur le 105.4 FM et également euh, la chaîne YouTube. Ce soir, c'est Saturday Night Panic ou plutôt, c'est Saturday Afternoon <rire> Panic. Bah oui, nous aussi, on en profite de ce beau soleil sur la plus haute des radios. Bon, on a quand même fermé le store parce qu'il fait pétant de chaud. quoi <rire> Pour une fois qu'il y en a. Oui, oui, pour une fois qu'il en a, pour une fois qu'il y en a. Et depuis deux ans. On voyage avec son univers kitcho musical de I love you to the moon and back. Prends ma main, viens avec moi, je te montrerai les 99 marches du 105.4 FM. <rire> <rire> Et même si les mots ne sont pas faciles pour moi, tu entends ce coup de téléphone Moshi Moshi on va, pas, on va poser les bases directement. Konichiwa de Bruxelles. Tokyo, c'est ton dernier single. Elia Rose, sama. Oui, <rire> Tu le dis aussi bien que moi, je vois. <rire> Comment ça va Ça va très très bien, merci de m'accueillir. C'est ouais. super cool. Ça fait plaisir là. De, de revoir aussi ton sourire. Oh, C'est vrai, mais moi le tien 4. aussi, tu voilà. sais. Voilà. <rire> on devait se voir le 3 décembre, effectivement. Oui. Mais si, on oui. sait ce qui s'est passé. Catastrophe. Et, et puis, mais oui, elle est aussi. Oui, elle est aussi là. Radio. Oui. Une radio. <rire> Une autre radio. Une autre radio. Une autre radio, une autre de autre radio de voilà. BXFM, on oui. va dire euh, Alix les bons tuyaux. Alix les bons tuyaux, <rire> voilà. Et toujours pleine de tuyaux. Donc euh, j'adore la tuyauterie. Donc euh, voilà, je continue, je continue. Toujours pour les bons plans, les bons plans. Toujours pour les bons plans euh, sur Bruxelles. Euh, sorties, resto événements, concerts, euh, tout. De, de, tout. De tout. Ce qui, tout ce qui est bien et aussi tout ce qui n'est pas bien. Qu'il ne faut qui pas, pas aller bien. voir. Les restos qu'il faut surtout éviter. Ah, tu éviter. conseilles aussi. Euh... Ah oui, oui, okay. oui. oui, oui, oh, oui je aussi. Ah oui, non, non, mais je, je Test avant, en fait, allemand. Je teste avant, fatalement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et bien je teste sûr. aussi, par exemple, l'Excétera, le restaurant italien, Place Jourdan, faut surtout pas y aller. <rire> <rire> euh, voilà, ça non, ça pas <rire> voilà, ça c'est fait. Au moins, c'est oh, clair. Moins. Hein. Et voilà. Et, Elia, on te vit te voir le 3 décembre. Le 3 décembre, et puis, ben bah, voilà, il euh, y avait un concert qui était prévu au BOTA. Oui. Et puis, ben bah, BOTA, BOTA, BOTA, plouf. Et puis, silence radio. Et puis, euh, des murmures ou des appels et elle est bien prête. Et je suis contente de t'avoir dans les studios là. Euh, Tokyo is calling. T'as entendu des murmures ou quoi C'est qu'est-ce qui s'est passé là Oui, j'ai entendu des appels. Euh... <rire> non, mais c'est vrai que ouais, voilà, hein, comme d'habitude, cette chanson elle part un peu d'un délire que j'ai eu. J'aime bien, tu sais, j'aime bien rire et je me suis dit mais. Voilà, à l'époque c'était un peu une expression euh, "big in Japan". C'était uh -huh. un peu un peu la loose, hein. donc c'était les groupes qui cartonnaient pas dans leur propre pays mais qui uh -huh. qui cartonnaient euh, au Japon ou dans ouais. les pays euh, asiatiques. Et donc je me suis dit, mais bah, en fait c'est peut-être carrément euh, ce qui se passe pour moi là. Et bon ici je suis pas pas une star, mais ça tombe au Japon, <rire> je le suis. Et voilà, je suis partie de ce délire-là, plus voilà combiné avec le fait que. Bah évidemment, c'est un pays que j'aurais très envie de visiter. Bien sûr. Et alors, pour toi, la ville reprend tout doucement. Hein oui. La semaine dernière a débuté le Tokyo Tour oui. à Chenet. Visiblement, ils étaient déchaînés <rire> Ils étaient déchaînés oh Oui, oh c'était tu... très très beau jeu de beau jeu Tu te surpasses hein, oui, là. Oui, oui, oui. Ah, Oh là là, c'est du, hein. du grand beau là Il est génial C'est du grand beau oh. <rire> Oui, ils étaient déchaînés et ça c'est pas prêt à s'arrêter parce que là justement, bah, j'ai cette petite tournée qui m'attend. Euh, je suis impatiente Bravo <rire> Et ben bah oui, justement, avec ce Tokyo Tour qui débute. Hein, euh... Donc le 25 mars tu seras à Wavre au Colombian. Oui. C'est bien ça. Celle colombane, oui. Ensuite, le 26, tu seras à l'hospice. <rire> oui, oui, l'hospice. <rire> oui. Ben oui, le jardin. L'hospice du jardin. Hein. <rire> Et le 31, tu seras à la petite fabrique à Tournai. Et ce n'est pas une blague, le 1er avril, tu seras dans le caveau à Nivelles. Le 16, tu seras au Sablon de Morlanoui. Et le 28 de couleur rouge sera le rideau pour clôturer cette tournée à Lana. Waouh, mmh. quel programme C'est chouette, hein, ouais, hein ouais, on s'est monté ça un peu comme ça. En fait, je connais un peu tout le monde dans le milieu. Ça fait quand même quelques années que je fais ce métier-là. Et puis là, je me suis dit, allez, on se fait plaisir, on s'organise une petite tournée. Ça va faire du bien après, après ces deux ans d'absence. Voilà, on en avait besoin ouais, de se retrouver se sur scène. Il faut ouais. se lâcher un moment. Ouais. Ah oui, oui, il faut euh... Il faut se lâcher. Moi ouais, je propose faut... hein, un petit jingle ma gueule et puis euh, Destination Tokyo sur les ondes 105.4. Oshi oh, Oshi. Oh, Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique. gentlemen.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 « Tokyo Tokyo » avec Elia Rose sur les ondes du 105.4. Ah Moi, je kiffe. Hein. Ouais, moi, je suis très fan. Hein, en oh, particulier merci, euh, merci. Donc déjà plus de 12 000 vues quand même. Plus oui, c'est vues, C'est quand même euh, chouette. Et puis, bah, une, comme je disais, hors antenne, à 1 minute 42, euh, tu nous montres une technique de karaté. Ce, oui. Ah, après oui. le lancer vu. Ben, euh, Voilà, après le, le, le refaire 15 fois. Je me suis fait un petit claquage en euh, partant. <rire> Et euh, moi, j'ai regardé Tokyo. Et après, le lancer de chien, cette fois-ci, c'est un coup de pied ninja auquel je n'étais pas prêt. Une minute 42 Plus de douze mille vœux. VU. Moi, je le dis, tu as un statut chez moi, la reine du kitsch, mmh. du décalé jusqu'au troisième degré. Un refrain qui reste bien dans la tête. Tokyo is calling me, I'm ready to be. Il y a Justement, c'est pour ça que j'ai baissé les stores et pour qu'on ne me, qu m'entende pas, au en fait. Alors, tu vas jouer au Japon euh, oui, j'ai une, une grande tournée qui est prévue. <rire> est On n'est prévu. pas encore au courant, mais ça va arriver. Alors, comment les, les, les Japonais pourraient t'appeler Eliarosa <rire> Eliarosa C'est comme ça, hein Exactement ça pourrait être chouette parce que moi je pense que tu pourrais faire carton là-bas. Ah, ben écoute, j'espère. C'est-à-dire qu'il y a qui qui fait carton là-bas Patricia Casse Ah bon Non, c'est en Russie, Patricia Casse. Ah oui, je me disais. C'est Véronique Sanson, je pense, là-bas, qui fait un carton au Japon. Mathieu Oui, Mireille Mathieu aussi. Japon et Russie. Les Chinois, peut-être, Mireille Mathieu. Donc moi, je. Je vais lui passer un petit coup de fil. Je vais voir comment elle a eu les petits tuyaux. Voilà. Si tu chantes Les Mille Colombes, elle sera ravie aussi. Voilà. Alors. Maintenant, euh, concert, concert, les, les prochains concerts, ça va être comment Ça va être euh, intimiste, ça va être des grandes salles Comment ça va se passer exactement, En fait, Elia, Alors, euh, on est très très loin de l'intimiste, hein, justement, parce que, bah, tu sais, moi j'aime bien foutre le bordel, j'aime bien faire la fête. Donc justement, on prend des petites salles, des petits lieux, on, les gens sont debout, on danse, on s'amuse, on fait la fête. Moi, c'est mon programme. C'est le programme Oui, c'est mon programme. Concert, concert de combien de temps euh, concert d'une heure, une heure et demie, euh, deux heures si la vibe est folle. Deux heures, <rire> <si> <rire> ouais, ouais. Non, on verra, ce sera plutôt une heure et demie. Il y, y, y, y, y a déjà des, des, des, des festivals qui sont prévus. Il euh, on... y a déjà quelques festivals qui sont prévus. Il euh, y en a un officiellement, c'est euh, le festival légendaire. Euh, ce sera en juillet si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est le festival près de tourner mm -hmm. et d'autres euh, qui arrivent. Ok, écoute, euh, écoute. En attendant, moi, je vais, on, on va écouter une de mes préférées. Euh, ouais, comme me, voilà, ah, pour le oui, lancer. Ouais. Je sais que c'est une de tes préférées. Ouais, le lancer de chien hein, pour les ondes du 105.4. Et puis, bah ouais, je t'ai aussi prévu des petites questions décalées sur les ondes du 105.4. Mais en attendant, comme Whitby, avec Elia Rose. Mange un petit sushi. Ça va aller mieux après. Nous, on vient de le faire. Hein, voilà. Vous ne me voyez pas, mais nous, on mange des sushis. Voilà. Ça. Allez, Elia Rose, sur le 105.4. You're fed up, you're fed up Of not finding your way You're fed up, you're fed up Et y a Rose pour le plaisir de vos petites oreilles, ah, est... elle est avec nous. C'est chouette, hein. C'est très plaisant. C'est très, très plaisant. plaisant. <rire> Comme With Me, ouais, moi je... je... Et c'est bien parce que, fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours une ambiance complètement différente et surtout décalée. Oui, à le décalé, par contre, il est toujours là. Hein. Le, le, le décalé est toujours là <rire> et oui. euh, ça, c'est... Je sais pas. Ouais, euh, là. On a une petite musique de fond. Oh, là. C de fond. Voilà. On va le garder. On va garder la bah oui. petite musique de fond. Et, allez, tiens. Comment on fait justement pour, Comment tu fais pour, pour trouver ces, ces folies euh, Par exemple, quand tu dis à ton, à ton vidéaste, j'ai envie de lancer un chien, il te dit, OK, il y a. Je sais que ça, ça t'a marqué, ce lancer de chien. il n'y a pas que toi que ça a marqué. C'est vrai que, oui, en fait, ce clip euh, n'a pas ni queue ni tête. Hein. C'est vraiment une oh, suite. C'est euh... oui, le ni, ni tête avec un chien. <rire> <tombé>, <rire> ah, oui. C'est vrai. Non, mais. C'est une suite de, de folie et de, de trucs que j'avais envie de faire au moins une fois dans ma vie. Je me suis toujours dit, j'ai très envie de lancer un chien. Je ne sais pas pourquoi, mais l'idée me faisait vraiment rire. Et je rassure, évidemment, euh, ce chien était très heureux de le faire. Il y, avait, il y avait ses maîtres qui l'attendaient. On, on croirait qu'il fait un, une énorme chute comme ça, mais pas du tout. Mais hein, non, pas du tout. Il ne fait pas de chute. Euh... Non, et... pas du tout. Alors, le poisson dans Tokyo le poisson dans Tokyo, on peut croire qu'il a un rôle important sur l'affiche, mais il ne se rappelle de rien. <rire> Et surtout, euh, voilà, il n'a finalement pas joué un grand rôle non plus. quoi. Alors, tu sors pas mal de singles, hein, comme pas mal d'artistes aussi font des, des extended hippies. Oui. Oui. <rire> Je sais pas comment on appelle ça. Oui. Alors, est-ce que. Euh, bah, J'aime bien poser ces questions à tous les artistes. Euh, est-ce qu'à un moment, on aura un album Elia Rose dans un futur plus que composé ou parfait oui, écoute, euh, j en tout cas je suis en train de travailler sur euh, plein de morceaux, euh, donc euh, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'on est quand même dans une période assez compliquée pour les artistes, on doit produire énormément tout le temps, exister tout le temps, donc Bien en sûr. fait vrai, prendre ça. un album ça prend énormément Énorme de temps, de temps oui, et en attendant on peut pas se pencher sur autre chose, donc au final euh, je sais pas si je suis encore dans... Dans cette vibe-là, euh, je ne sais pas si ça dépend de la notoriété de l'artiste. Tu peux se permettre de prendre un an. Enfin, euh, Je ne sais pas, moi, je n'ai pas l'impression que je puisse faire ça en ce moment. Mais par contre, de euh, la musique, il va y en avoir. Hein. Il va y en avoir. <rire> Parce que justement, pendant ces deux ans et pendant le confinement, tu as, as été là, hein, les déjeuners euh, les dimanches. Ah, euh, C'est sûr qu'on n'a euh, pas chômé. Les hein. vous n'avez pas chômé. Oui. Et puis, ben, voilà, qu'est-ce qui s'est passé le 3 décembre ben, c'est ouais. un peu cassé, je veux dire. Oui, en fait, euh, je, je crois que j'ai beaucoup tiré sur la corde. C'est-à-dire que j'ai vraiment tout donné. Et il y a un moment donné, on a l'impression vraiment que, que ça ne va pas s'arranger, ce confinement. Ces reports de concerts. Parce qu'un report de concert, ce n'est pas simplement... Euh, oh ben voilà, ce n'est pas grave, ce sera, ce sera dans trois mois. C'est une, une organisation, on a une équipe derrière. On doit redire à tout le monde que c'est annulé, alors qu'on avait une semaine de répète. Enfin, c'est mmh. tout un agenda qui se retrouve vide à nouveau. Et moi, c'est vrai que ça m'avait... Euh, fort impacté, la dernière fois c'était un peu la fois trop, j'avais besoin de prendre du recul. C'était le trop. Et et, oui, Oui, c'est vrai. Ça doit pas être évident. Hein. Oui, c'est vrai que c'était vraiment dur, donc j'avais besoin de me retrouver un peu, j'avais besoin de voyager, hein, comme tu sais, j'ai été j'ai voilà, bah oui, oui, oui. en ai profité, j'étais à Cuba et ça m'a <rire> fait beaucoup de bien. Voilà, voilà. <rire> voilà, voilà. Écoute, moi je te propose qu'on s'écoute euh, Colors la version confinée, oui. euh, parce que franchement, moi, je trouve qu'elle est vraiment ah, géniale. Cool. Et je propose qu'on qu se la réécoute sur le 105.4 de Radio cool. Panique. Try to move you. See, I am one tonight, and I like to say hello to the black, to the right, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first, I got bang, bang, the figure to the boogie, Say, up jump the boogie to the bang, bang, boogie, let's rock. You don't stop, rock to rhythm till it makes you fire right Colors. Ça me rappelle Allez. des bons et des, des mauvais aussi. Mais bon. il, il va bien avec le soleil, ce petit morceau. Ouais, plus, il non, va bien ouais, avec ouais, le soleil. Ouais. Hein, on est bien, là. On est bien, son, on son est son son 5.4. Ouais. Alors, Elia, Elia, Elia, Elia. <rire> j'adore, alors, j'adore rigoler comme sadique. ça. Sadique. Euh, oui, j'aime oui, bien ce petit... Ce petit... Ouais, Il te sadique, réserve quelque chose, le petit oui, filou. Oui, je te réserve quelque chose. Oui, alors, j'aime bien mettre ce petit son, ah là là. De film d'horreur derrière. Non, pas, euh, Non. Euh, euh, Petit euh, film d'horreur, voilà. Petite musique angoissante, <rire> comme ça. Alors, je vais poser des questions. Voilà, alors, euh, voilà. voilà. Je vais mettre un son asiatique, très ah, spécial. Voilà, on <rire> Je vais te demander de répondre à mes questions décalées. Ça, j'adore. Je propose qu'on le laisse juste, ça, en fait. On laisse un peu. Ah, lui aussi, il a une angine hein. Ah, lui, il va mal, lui, il va très mal. Elia, je t'ai prévu des petites questions, comme d'habitude. Oui. Euh, comme d'habitude. Alors, étant donné que tu t'appelles Elia Rose avec euh, Gabigame, Game, hein, Super Gabi Game, on s'est dit que pour cet été, euh, quand tu seras au soleil, on t'a prévu quelque chose de sympathique. Enfin, je t'ai prévu quelque chose de sympathique avec l'aide de tonton Gabi. Voilà, s'il te plaît. Oh <rire> c'est trop mignon! Voilà! Oh, ça c'est gentil! Hein. Oh, voilà! Super. Donc tu peux l'ouvrir? J'allais dire, je peux hein. l'ouvrir! Je peux l'ouvrir, évidemment! Sais. Oh, dis, attends, j'ai peur de te déchirer, moi, ici! Tu peux l'ouvrir? Ah, il y a des surprises ah. aussi à l'intérieur. Mais oh, est elle est vrai. trop belle. Voilà. Oh, C'est pas vrai. Oh, je suis jalouse. Oh, attends, parce que... Oh, comment je fais Je peux ne pas écouter pendant quelques secondes Oui, tu peux ne pas écouter pendant quelques secondes. Oh, wow. Oh, trop belle. C'est voilà. la ah, elle classe. Te va... ah, le casquette... Elle te oh, va sidéralement bien. bien. Oh, excellent. C'est génial. Ah, ah je, je suis jalouse. Oui, j'ai oui, fait oui, une photo bien. maintenant. C'est pour ça que tu m'as fait venir. Mmh. dit. Ah Alors, sur ah. ces questions décalées, Elia, tu me c'est les hémorroïdes là, de l'autre côté. Il y en a un qui est très malade à côté. <rire> il a mal aux fesses là. Et il a mal. Hein, oui. Est-ce que tu es prête Je suis prête. Très Prêt, très prête. Tokyo ou Cuba euh, oh, euh, Tokyo-Cuba <rire> <rire> <rire> Ok d'accord. Cheval ou licorne Licorne. Licorne là. Ninja ou Pacha euh, Ninja, <rire> ninja. Euh, Alors, tu as peur, un de ces quatre, de te retrouver euh, dans un journal télévisé. Alors, tu choisirais qui si on t'appelait Pujadas, de la housse, ou Madame Darmouche, ou Daouche <rire> euh, -ce Pujadouche. Chercher... <rire> Pujadouche. Où est-ce qu'il va chercher ça <rire> Je ne sais pas. <rire> non, mais ces personnes existent. Hein. <rire> Super. Oui, il y en a certains, je les ai reconnus. Pujada, c'est évidemment Daouche, euh, Moumouche. Les autres, je ne vois pas. Euh, Daouche Non, Daout ah, Daouche. ah, On oui. part sur autre oui. chose, par contre, au ah, oui, niveau son oui, musical. Veux... Ah, <rire> on a quitté le Japon. Mais on, on y revient. On y revient. Alors. Plutôt euh, baguette ou fourchette euh, Restons dans le thème, baguette. <rire> baguette Kung Fu Panda ou Karate Kid Kung Fu Panda <rire> okay. Alors, euh, le hula hoop, t'en es où Ah, tu m'as vu Tu as vu <rire> mes stories Écoute, euh, je régresse. Il faut, que, faut absolument que je m'entraîne. <rire> ok, faut... attends, je fais un petit passage. <rire> Alors, en 2022, Elie Rose quel sera ton échec capillaire oh, Je ne l'ai pas fait, là. j'ai fait une sorte de colo qui s'est avérée pour une fois plutôt réussie. Mais euh, je compte bien me rattraper euh, dans les mois suivants. D'accord. Alors, tu dis plutôt un bonsaï, des bonsaïs ou des bonzos euh, Des bonzos, je me fais rire. Tu es plutôt sac et chaud, froid ou rien à voir, Morito euh, Rien à voir. Ok. Est-ce qu'avec des si, tu pourrais mettre Tokyo en sushi Oh! <rire> oui! Il s'est <rire> passé là! <rire> hein. <rire> oui. Alors, peux-tu. Ah, Alors. je ne dois, <rire> oui, dois pas regarder! Alors, oui, évidemment, tu ne dois pas regarder. Alors, s'il te plaît. Euh, je ne suis pas douée en pop japonaise, vais si c'est ça. Vais oui, te mais demander... les paroles sont pas très compliquées à retenir là. Hein, je vais bon. te demander cette traduction. Oula! là ton... <rire> je te remercie beaucoup d'avoir participé à mon émission Radio Panique. Ouais, c'est ben plus ou moins ça. Je pratique le japonais depuis ma tendre enfance. Voilà, tu vois, c'est exactement <rire> ce que je viens de dire. <rire> Alors, t'es plutôt ramène ou tu te la ramènes Ah, je me la ramène. Tu te la <rire> ramènes. <rire> Mais c'est honnête. <rire> Alors, tu te la ramènes. Alors, je vais te demander... Alors, euh, euh. Faut pas que je me trompe pas, hein, évidemment. Allez, alors, tu sais quoi, je vais remettre Tokyo, j'ai envie de remettre Tokyo, j'ai envie de remettre Tokyo. Et pendant 15 secondes, <rire> je vais te demander s'il te plaît de fermer les yeux. Okay. Tu es prête euh, Tu comptes jusque 15. Je sais pas si je suis prête, mais je vais te faire jusqu'à 15. Confiance, hein, mais, euh... Je t'entends pas gentil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai l'impression que c'était rapide, hein, mais eh c'est pas. Bon attention, je vais te poser une question. <rire> <rire> non, j'ai ouvert les yeux. <rire> On tirerait eh pas. Ben, la question, s'il te plaît, est-ce que je pourrais être ta doublure <rire> Mais tu es magnifique comme ça. Je trouve que tu devrais garder cette perruque. Oui, tu as que j'étais me couper les cheveux bien. spécialement hier. Ah, fantastique. Un nouveau personnage de manga. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, euh, voilà, donc, je peux prendre une photo Ça ouais, ne te oui, dérange oui, pas Je trouve sûr. que ça te va particulièrement bien. Voilà, euh, je voulais ta doublure, donc. Oh, euh... ah, mais tant qu'à faire, moi aussi je veux bien. Ah, ben voilà. J'ai immortalisé ce moment. Toujours dans ces moments-là, on se dit Ah là là, c'est oui. chouette de faire des conneries. <rire> Mais oui, le ridicule ne tue pas. Le ridicule ne tue pas, oui, non, ça on le sait. Hein. Voilà. Et les roses, en tout cas, grand merci. <rire> Mais merci à toi, dis <rire> c'est toujours. un bonheur de venir ici, merci. Voilà, bah, on termine avec Tokyo. Et quant à nous, bah, Saturday Night Panic Mix, hein, bah, c'est le moment de transformer vos petits, votre petit salon en piste de danse. Bah, jingle ma gueule! l'écoute de Radio Panique.